Alors, euh, voilà, la dernière chanson s'appelle « Cherche, tu serres à trouver parce que justement, euh, on ne veut pas faire non plus trop la morale. On aime bien que les gens réfléchissent, ouvrir des portes et tout ça, mais finalement, débrouillez-vous. <rire> Au final, chacun trouve son propre bonheur et c'est à chacun de se le construire. <truits> l'année prochaine pour d'autres artistes aussi, parce que c'est quand même bien d'avoir un droit de parole. Et je voulais savoir si j'avais le temps de faire ce petit poème de cette poétesse. J'ai le temps Voilà. Alors c'est justement en allant en Pologne, je me suis rendu compte qu'il y avait une poétesse et qui était née en 1908, ou 1910 si ça ne veut pas trop, parce que voilà. Et du, elle avait à peu près 30 surnoms différents, elle s'appelle Papoucha, et il y a un musée euh, qui porte son nom là-bas. Euh, là, en fait, euh, elle a également en fait collectée en fait. Il y a un monsieur qui s'appelait Yersis Fikoski qui a collecté ses contes et qui est devenu son mari par la suite. Donc il y a les contes de Papuchia et les poésies. Donc ça s'appelle la poupée, la pépette. Finalement, euh, le monde est petit. Et est, elle est surtout remarquable. Bon déjà parce que c'est une femme, donc c'est là que chez les tziganes, elles ne sont pas forcément auteurs. Et également parce que c'est une des premières à avoir écrit, parce qu'elle savait écrire. Elle était alphabétisée, quoi. Voilà. Maintenant, j'ai fini de faire ma maîtresse d'école. <rire> et je vais vous lire le poème hein, le mieux possible, mais en version française. Ô oh, terre, tu m'appartiens avec tes forêts. Je suis ta fille. Les forêts chantent, la terre chante. La rivière et moi composant ce refrain en une chanson de cigane. J'irai dans les montagnes, les hautes montagnes. Je me mettrai une jupe féerique fête de fleurs, et là je pleurerai jusqu'à l'épuisement, car ma terre, tu es en pleurs, tu es peinée au plus profond, terre ardente, tu as pleuré dans ton sommeil, comme une petite enfant de cigane, cachée dans la mousse. Je te présente mes excuses, terre, pour cette modeste mélodie de cigane, pour ces pauvres signes de cigane. Fais se réunir ton corps et le mien, pour que quand vienne, L'heure de ma mort, tout soit terminé et que je meurs, tu m'accueilleras ton sein. Ô terre, aux forêts sombre, je viens de ta chair intime, je suis né dans ta mousse. Toutes les créatures vivantes ont inquiété et meurtri mon corps d'enfant. Ô terre, tu m'as bercé pour m'endormir, avec des larmes et des chansons. Ô terre, tu m'as poussé vers le bien et le mal. Je crois en ta force et je mourrai dans tes bras. Personne ne pourra m'enlever à toi. Je ne permettrai à personne de te reprendre à moi. »